Bonjour les gens, aujourd'hui Pitch Car, le contenu détaillé de la boîte. On commence par 10 courbes et 10 grands rails de sécurité. On continue avec 6 lignes droites, dont une avec de coller la grille de départ et les 6 rails de sécurité correspondants. Précision, les rails de sécurité des lignes droites font 21,4 cm et les rails de sécurité des courbes font eux 25,7 cm. On termine par les 8 voitures et la règle du jeu. Sur le site meclar.fr, je vous ai mis à disposition une fiche que vous pouvez imprimer qui dresse la liste des éléments contenus dans cette boîte. Voilà, maintenant pour Pitchcar, vous connaissez la boîte et son contenu.